Donc, il y a environ 4 ans, j'ai eu l'occasion de suivre la formation classe inversée. Ils doivent se regrouper et on constitue des groupes sur Moodle de 4 ou 5 étudiants. Ensuite, il y a 3 modules de 2 heures où ils travaillent en groupe et il y a des enseignants qui les encadrent. Et ils doivent eux-mêmes, à partir de l'enseignement qu'ils ont eu en magistral, récolter d'autres informations, essayer de comprendre la matière et surtout ils vont devoir mettre au point un exposé de 20 à 30 minutes qu'ils vont devoir faire ensuite devant l'ensemble des étudiants. Alors l'intérêt pour eux c'est que on va développer des compétences transversales. L'intérêt pour l'auditoire c'est qu'ils vont mieux comprendre parce que d'expérience, j'ai l'impression que certains concepts, quand ils sont compliqués et qu'ils sont réexpliqués par un étudiant qui se l'est approprié, eh bien, les autres étudiants comprennent encore mieux. Et donc ensuite, euh, vous avez plusieurs modules qui sont consacrés à la présentation des groupes.